Alain Blum, je suis vice-président de l'Association Mémorial France, qui, est une, qui était une filiale de l'Association Mémorial avant sa dissolution et qui aujourd'hui défend les actions de Mémorial et de, des membres de Mémorial après sa dissolution. Et par ailleurs, je suis historien, je travaille sur l'histoire de l'Union Soviétique, ce qui explique aussi pourquoi je, je, je suis tellement sensible à l'Association Mémorial que je connais depuis des années, tant elle a contribué à écrire cette histoire soviétique. Donc l'association mémoriale euh, avait des activités, et a encore malgré sa dissolution en Russie, euh, des activités éducatives d'abord, euh, arrivé à diffuser l'histoire de l'URSS telle qu'elle a été avec euh, tous ces drames, l'histoire des victimes du stalinisme, l'histoire des violences politiques. Elle a euh, constitué des bases immenses de victimes de ces, euh, de ces violences politiques. Elle traite de la violation des droits humains, euh, en Russie aujourd'hui, ou plus largement, d'ailleurs, dans l'espace ex-soviétique. Ça a été créé par Sakharov, prix Nobel de la paix, et je trouve que c'est une très, très une, une très belle image. À ce retour au passé, finalement, il y a un lien direct entre Sakharov, prix Nobel de la paix, mémorial aujourd'hui, euh, prix Nobel de la paix, l'association. Euh, c'est très important parce qu'effectivement toute cette action de dénonciation des crimes, enfin, d'écriture de l'histoire des crimes, de, de, de, de l'éducation de la population, de l'éducation de, de la société civile pour connaître cette histoire et de défense des droits humains aujourd'hui, euh, c'est Quoi qu'on dise effectivement, tout au contraire de ce que disent les autorités russes, c'est une action pour la paix, pour la paix en Europe, pour la paix dans le monde. Donc je crois que c'est essentiel et effectivement, euh, ils sont extrêmement sensibles euh, à, cette, euh, à ce prix.